Bonjour à tous, alors je vais continuer le, le commentaire de mon ouvrage pour une France catholique et royale. Euh, donc euh, Sixième partie, la politique sociale. Alors autant vous le dire tout de suite, je ne vais pas apporter beaucoup de plus-value. Je vais, je vais surtout lire en fait. Les choses sont suffisamment claires. Alors, euh, donc la politique sociale. Le témoignage du Christ, Dieu, s'est incarné en un territoire donné et qu'il a aimé.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 Donc, en ce qui concerne la nature, nous devons aimer davantage nos parents, en ce qui touche aux relations de la vie civile, nos concitoyens, et enfin, en ce qui concerne la guerre, nos compagnons d'armes. Et saint Thomas, donc encore dans Compendium Theologiae, « Il faut que l'affection de l'homme soit ordonnée par la charité, que d'abord et principalement il aime Dieu, ensuite soi-même, enfin le prochain, et parmi les prochains, D'avantage ceux qui sont les plus proches et plus à même de nous aider Donc là on a un ordre de la charité C'est d'abord euh, Dieu, ensuite soi-même, ensuite le prochain et non pas le, loin, le lointain Donc le prochain c'est les gens qu'on qu côtoie euh, dans la rue hein. C'est pas forcément euh, des gens qui habitent euh, sur d'autres continents C'est seulement dans un, dans un dernier temps et parmi les prochains, davantage ceux qui sont les plus proches, et plus à même de nous aider. Le bien commun exige donc que l'on protège d'abord les nationaux, puis une fois garanti leur épanouissement, les étrangers dans la mesure des capacités du pays. Donc c'est tout simplement le bon sens qui se perd. La préférence familiale nationale européenne est donc conforme à la tradition ainsi, les Français ne devraient pas seulement avoir l'exclusivité pour le droit de vote et l'accès à la fonction publique, mais ils devraient également être prioritaires pour les emplois, les logements et les prestations familiales et sociales. C'est tout simplement l'ordre de la charité. C'est le bon sens. Hein. De même qu'une mère de famille euh, s'occupe de ses enfants en priorité, et non pas ceux des autres pour, euh, pour, les délai pour délaisser les siens. Et pourtant, c'est ce que fait... Euh, notre très chère république, alors euh, je suis pour la mise en place d'une politique volontairement nataliste, et là dans le psaume 127 on a, euh, on a la, la preuve que Dieu bénit les familles nombreuses, voici c'est un héritage de Yahvé que les enfants, une récompense que les fruits d'un saint fécond. Donc la mère sera incitée à rester au foyer pour l'unité et l'équilibre de la famille. Il sera instauré un salaire maternel, alors sous réserve de financement, parce que l'idéal étant que le chef de famille gagne suffisamment. Variable selon le nombre d'enfants est mis en place le vote familial. Alors Le vote familial, c'est par exemple le père ou la, la, la mère de famille qui dispose des voix de ses garçons pour le père, de ses garçons mineurs, ou de ses filles également mineures pour la mère. Alors, sauf dans les corporations, parce qu'effectivement, les corporations, euh, il y aura un système de, de vote, effectivement, mais euh, pas, pas, euh, pas familial. Cela est inutile. Alors, ensuite, euh, je cite un extrait de Familiaris Consortio, une encyclique du Saint-Pape Jean-Paul II. Si le droit d'accéder aux diverses fonctions publiques doit être reconnu aux femmes comme il est aux hommes, la société doit pourtant se structurer d'une manière telle que les épouses et les mères ne soient pas obligées concrètement à travailler hors du foyer et que même si elles se consacrent totalement à leur famille, celles-ci puissent vivre et se développer de façon convenable. Aussi l'encyclique quadragésimo anno du pape Pion, qui est une encyclique très importante pour la doctrine sociale de l'Église, donc en 1931. C'est à la maison avant tout, ou dans les dépendances de la maison et parmi les occupations domestiques, qu'est le travail des mères de famille. Donc, C'est donc par un abus néfaste, et qu'il faut à tout prix faire disparaître, que les mères de famille, à cause de la modicité du salaire paternel, sont contraintes de chercher hors de la maison une occupation rémunératrice, négligeant les devoirs tout particuliers qui leur incombent avant tout, c'est-à-dire l'éducation des enfants. On n'épargnera donc aucun effort en vue d'assurer aux pères de famille une rétribution suffisamment abondante pour faire face aux charges normales du ménage. Alors ensuite, donc, euh, à propos de la mère de famille au foyer, il faut effectivement lui donner un statut avec des vrais droits comme le droit à la protection sociale, à la retraite, à la formation continue. Pour qu'elle puisse se réinsérer dans le monde du travail si elle le désire. À propos du travail féminin, donc il faut favoriser quand même le travail domicile, c'est-à-dire le télétravail, la flexibilité, les aménagements du temps de travail, diversifier et assouplir les modes de garde d'enfants, comme par exemple les crèches d'entreprise. Il y aura effectivement des mesures préférentielles pour les familles nombreuses, c'est-à-dire à partir de, de trois enfants, des cartes de réduction, des fisca la fiscalité avantageuse. Et il faudra aussi euh, créer des maisons d'accueil pour les femmes enceintes en difficulté. Voilà, donc euh, prochain chapitre, la monarchie contre la démocratie. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt pour une prochaine vidéo.